Vous êtes venu à moi en pensant que je vais vous donner une nouvelle religion. Non. Je ne vais pas vous donner un tel confort pour que vous puissiez bien dormir. Non, je veux vous perturber. Donc, c'est mon engagement et mon devoir de montrer aux gens ce que je vois. Sadhguru, bien des fois, vous avez parlé de grands maîtres troublant leurs disciples avec des réponses contradictoires. Un maître ou un gourou dit-il toujours la vérité ou éviterait-il de dire la vérité si c'est nécessaire pour le développement d'un disciple? Jasmine du Punjab. Jasmine. Oh. Je crois que d'une certaine façon, j'ai déjà répondu à cette question. Vous êtes en mode absolutiste. Il y avait. J'avais un grand-oncle qui est décédé il y a quelques années à. à l'âge de 101 ans. C'était un homme très drôle et sociable. Donc, il avait un fils, un fils adopté. Et ce garçon, simplement pas intéressé par l'éducation. Je ne l'étais pas non plus. Mais j'étais... je m'assurais toujours de passer à l'année suivante, parce que je ne voulais pas rester coincé. Mais ce garçon ne s'en sortait pas bien à l'école. Donc, quand on est allé en vacances chez eux, mon grand-oncle m'a demandé... Tu es en quelle classe J'ai dit, je suis en sixième. Il a dit, oh, le menteur. Pas plus tard que l'année dernière, tu m'avais dit CM2. Et maintenant, tu dis sixième. Regarde, notre garçon, il reste toujours en CM2. Lui, il dit la vérité. Cette question est comme ça. Oui. Je dis, c'est le lever de soleil. Le soir, vous me demandez, c'est quoi Je dis, le coucher du soleil. Oh, vous mentez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Allô vous lancez une pièce et elle tombe, je dis c'est face. Vous relancez la pièce, je dis... Oh, c'est pile. Oh, vous mentez. Mais supposons qu'il y ait de multiples facettes. Disons que vous lancez des dés. Je dis un. je dis 4, je dis deux. je dis trois. je dis 6. Je mens. Qu'est-ce que je peux faire avec vous <rire> Vous devriez vivre sur une terre plate. Malheureusement, elle est ronde et elle tourne. Elle ne vous remontre jamais la même face. C'est pour cela que la vie a deux dimensions. Il y en a une appelée, vous savez, une qui est absolue. Il y a certaines dimensions de la vie qui sont absolues. Certaines autres dimensions de la vie changent constamment. Quelque part, ceci est représenté en nous par l'énergie et dans le monde par... Eh bien, en termes humains, le masculin et le féminin. Pingala et Ida, le soleil et la lune. Le soleil est toujours rond, tous les jours rond, parfaitement rond. Allô En avez-vous déjà vu un carré euh, En Californie peut-être, quand vous avez pris certaines choses un jour, il s'est levé carré comme ça, vous savez. Mais regardez la fichue lune. Tous les jours, elle a une forme différente. Allô Pendant un ou deux jours, elle disparaît même. Chaque jour, une forme différente. Donc, c'est cela qui déconcerte les gens, même au sujet des femmes, parce que tous les jours, une forme différente. l'homme est très orienté vers le soleil, il veut que chaque jour soit rond, comme ça. Comme quelqu'un l'a dit, je ne me rappelle plus, un auteur américain, je crois, l'a dit, il a dit, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que, dans le mariage, les femmes s'attendent toujours à ce que l'homme change, et elles sont déçues qu'il ne change pas, il reste le même jeune gamin. Les hommes espèrent toujours que la femme ne change pas. Comme elle était à 18 ans, elle doit être pareille à 60 ans. Vous voyez L'une est la lune, l'autre est le soleil. Tous les jours rondes. Ce n'est pas comme ça, chaque jour elle est différente, oscillante. Donc, si je dis, la lune est ronde, est-ce que je mens si je dis, la lune n'est qu'un fin croissant aujourd'hui, est-ce que je mens Non, non, elle est comme ça. Mais vous êtes un absolutiste. Vous êtes venu à moi en pensant que je vais vous donner une nouvelle religion. Non. Je ne vais pas vous offrir un tel confort pour que vous puissiez bien dormir. Non, je veux que vous soyez perturbé. Allô je veux que vous soyez perturbé, parce que si l'ignorance ne vous fait pas dormir moins, alors c'est une tragédie. Vous êtes ignorant et vous arrivez à bien dormir, c'est une tragédie. Les gens pensent que l'ignorance c'est le bonheur. Non, l'ignorance est une tragédie, qu'en pensez-vous Allô L'ignorance est la pire tragédie dont les êtres humains ont toujours souffert et continuent de souffrir, oui ou non mais quelqu'un dit, l'ignorance, c'est le bonheur. Bonne chance à eux. Ceci est arrivé. Dans un avion d'American Airlines, un homme est assis en première classe. Et à son grand étonnement, un perroquet à rat est sur le siège d'à côté, avec sa ceinture de sécurité et... assis comme ça. Et puis... Avant que l'avion ne décolle, le perroquet dit « je veux un scotch ». L'hôtesse répond « non, on ne peut pas vous servir avant le décollage ». Et dans des mots très choisis, le perroquet l'insulte, toute une litanie de toutes sortes de choses, vous savez. Vous êtes à Los Angeles, je n'ai rien à vous apprendre. Il lui lance le dictionnaire complet et... Elle est... elle ne sait pas quoi faire, mais il l'insulte. Puis après le décollage, à nouveau le perroquet crie, « Je veux mon scotch !» Alors de l'autre côté, ils font... vous savez Les bouteilles et les verres et autres. Et le perroquet crie, « Bande d'imbéciles, qu'est-ce que vous faites ?» Pourquoi une telle attente L'homme commande un coca. Et il attend et observe la force du perroquet. Comme il crie et hurle, la façon dont il traite les gens, met bien son poids dans la balance. Alors il voit ça et il est très impressionné par le perroquet. Puis le perroquet commande une tournée de plus et à nouveau crie sur tout le monde à cause de l'attente. Et l'homme commande un autre coca. Maintenant, il se dit que lui aussi doit faire ça. Je suis assis comme une moviette sans demander mon... Lui aussi, il crie. Puis ce jeu continue. Le perroquet demande de la nourriture, écrit, et, et le gars demande de la nourriture, écrit. Alors l'équipage a une petite discussion. Il consultent le pilote, et ils arrivent, les attrapent tous les deux, ouvrent la porte, et les jettent hors de l'avion. Les deux tombent et le perroquet dit, « Vous êtes vraiment courageux pour un homme sans ailes. » C'est comme ça. L'ignorance n'est pas le bonheur. Parce que la vie est un phénomène un phénomène extrêmement dynamique. Mais vous voulez être un fossile Allô Vous voulez être un fossile, tout mortellement sûr, parce que l'incertitude vous fait souffrir, n'est-ce pas Allô Ce qu'on appelle de la sécurité dans la vie, c'est de la vie fossilisée. Rien ne doit changer. Non, elle change, que faire En permanence elle change, elle est très dynamique. Donc, comme c'est mon engagement et mon devoir, et c'est ma mission de voir ou de montrer aux gens ce que je vois. Aujourd'hui, la lune n'est qu'un fin croissant. Devrais-je dire, la lune est ronde Oui, elle est ronde quelque part, je le sais. Si vous la regardez depuis l'autre côté, elle est ronde. Mais dans notre expérience, elle n'est qu'un fin croissant aujourd'hui. Allô Non, la lune est ronde. Ce n'est pas comme ça. La vie à un niveau, elle est ronde. C'est vrai qu'elle est ronde, toujours ronde. Mais dans notre expérience, elle change continuellement. Donc, la vie a divers aspects. Si vous pensez que tout est noir et blanc, tout est oui, non, alors vous devez rejoindre le Parti communiste. Ce qui est utile, ce qui est inutile, c'est juste décidé. Rien n'est inutile. Allô Allô Y a-t-il quelque chose d'inutile Vous pensez peut-être que c'est inutile. Ça a sa propre vie, ça a sa propre utilité, oui ou non Un petit bâton, est-ce utile Vous ne l'utilisez peut-être pas, quelqu'un d'autre l'utilise. Une sauterelle, est-ce inutile Allô Non, elle est utile, elle a sa propre vie complète. Donc, dans vos pensées, tout est absolu en fonction de votre idéologie ou de votre état émotionnel ou de votre philosophie ou de votre religion. Tout est absolu, comme si ou comme ça, bien, mal. Je vois ça tout le temps, même sur les chaînes d'infos, les chaînes d'infos internationales les chaînes d'info nationales des États-Unis. Le présentateur parle vraiment des bons et des méchants. Je n'arrivais pas à le croire. Vous rencontrez le pire des méchants, celui que vous pensez être le pire des méchants, lui aussi pense qu'il est bon. Allô Oui ou non Qui est méchant d'après nous, qui est bon d'après nous, dépend d'où l'on est, de ce à quoi on est exposé à ce moment-là. Oui ou non vous devez tous au moins arrêter ça. Vous ne devriez jamais utiliser le mot « mauvais temps ». Il pleut, il neige, il fait chaud, mais ce n'est pas du mauvais temps. Allô Qui êtes-vous pour décider que c'est du mauvais temps Allô N'utilisez pas de tels mots, parce que tout cela établit... Des divisions, divisions, divisions, divisions. L'absolutisme, c'est diviser, diviser, diviser. À la fin, se battre entre nous et mourir. Tout cela arrive parce que nous avons un mental absolutiste. Le mental doit être fluide. Alors seulement, il est intelligent. S'il devient absolu d'une façon ou d'une autre, ça devient un bloc de béton. Avec un bloc de béton, vous pouvez donner un coup de boule aux gens. Allô C'est une façon d'utiliser la tête, n'est-ce pas vous pouvez donner un coup de boule aux gens. Ou vous pouvez utiliser votre cerveau pour faire quelque chose qui a du sens et est précieux, pour vous et pour toutes les autres vies sur cette planète. Et ceci n'est pas de l'éducation civique, ce n'est pas un cours d'écologie, c'est le processus spirituel. Que vous utilisez votre tête pour faire quelque chose de merveilleux, pour vous-même et pour tout le monde. Ou vous utilisez votre tête pour faire saigner le nez de quelqu'un. Vous pouvez utiliser votre tête des deux façons, pas vrai